Coucou tout le monde, bienvenue sur Captain Jenny. j'espère que vous allez bien. Alors en fait, j'étais en train d'écrire mes emails, pour, euh, pour mes emails privés, gratuits, que j'envoie tous les jours à mes abonnés. Et une fois que je suis arrivée à la fin du texte, je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être pas mal de, finalement, le partager avec tout le monde. En fait, la semaine dernière, je regardais des statistiques sur la place des femmes dans le monde du travail aujourd'hui. Alors absolument pas du côté euh, euh, engagé, féminisme, discrimination, pas ce genre de choses, pas du tout. Je regardais simplement euh, quelle était la proportion de, de femmes en direction, salariat, euh, freelance, ce genre de choses. Et j'ai découvert, par exemple, euh, dans le domaine du graphisme, mais c'est vraiment pour donner un exemple, parce qu'il y, y a plein de domaines où c'est la même chose, où en fait, il y a... Euh, attendez, laissez-moi vérifier le chiffre. Voilà, c'est ça. Euh, il y a, par exemple, donc, dans le, le secteur du graphisme, 70% des étudiants sont des femmes. Donc, bon, pas de souci, ok, les femmes se dirigent vol euh, volontiers vers ce secteur d'activité. Mais après, une fois qu'on est dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, il n'y a que. Euh, ouais, voilà, c'est ça. Il y a que 11% de ces femmes qui se retrouvent en direction. Alors je me suis dit, bon, c'est bien, mais il y, a, pff, il y a de la perte, quoi. Donc j'ai creusé un petit peu pour avoir les raisons pour lesquelles il n'y a pas autant de femmes qu'on pourrait le penser quand il y en a autant au départ qui arrivent en direction. Et parmi toutes les raisons que j'ai trouvées, bien avec la peur de l'échec, et aussi bien du côté apprentissage que du côté avoir une promotion dans sa carrière. Alors ça s'applique sûrement aussi aux hommes, mais bon là c'était des statistiques et des choses sur les femmes, donc j'ai pas été creusée ensuite du côté des hommes, mais voilà, il est évident que la peur de l'échec c'est quelque chose qui est humain, c'est un sentiment qui est humain. C'est un peu aussi euh, la peur de l'inconnu. Enfin, il y a des choses qui se mélangent. Donc, bien sûr que c'est pas dédié uniquement aux femmes. Mais bon, voilà, là, je regardais des statistiques qui étaient aux femmes. Donc, en regardant ces statistiques, en ayant ce genre de chiffres et ce genre de résultats, ben, ça m'a donné l'idée de me dire, bah, ok, c'est bien, on a peur de l'échec, pas de souci. Mais comment on fait pour le surmonter Et c'est là que j'ai dit, bon, allez, il faut que je fasse un article. Et puis, finalement, ce sera une vidéo. Vous êtes prêts C'est parti la seule chose qui est garantie, dont on est absolument sûr lorsqu'on rentre dans un nouveau poste, dans une nouvelle entreprise ou qu'on crée notre entreprise, en fait tout simplement qu'on essaie quelque chose de nouveau c'est que tout ne va pas bien se passer <rire> Donc oui, l'échec c'est pas confortable, on le sait bien mais si on l'embrasse d'une manière plus positive il va avoir un impact plus faible sur la vie qu'on a, sur, sur nous-mêmes aussi donc c'est important vraiment de, de gérer en fait comment on va pouvoir le surmonter. Le but, ce n'est pas de l'éviter. Euh, non pas qu'on ne puisse pas, bien sûr qu'on peut aussi éviter certains échecs, mais là, ce n'est pas l'objet. En fait, non, c'est normal que ça arrive, on ne peut pas arriver à tout faire. Donc comment est-ce qu'on va pouvoir surmonter l'échec de la manière à ce qu'il ait le moins d'impact sur notre vie et sur nous-mêmes Alors ce que je constate avec mes clients que j'ai dans mon activité de, de coaching business, eh bien c'est que Souvent, les personnes qui ont l'état d'esprit pour se dire en situation d'échec, bon d'accord, ok, là il y, y a un truc qui ne va pas, mais qu'est-ce que j'ai appris Et eh bien cet état d'esprit, ces personnes qui ont cet état d'esprit, en fait ce sont celles qui réussissent dans leur business, dans leur vie tous les jours, etc. Et qu'est-ce que j'entends par réussir Parce que ce mot, on l'entend un peu trop je trouve. En fait, je parle vraiment du fait de savoir où elles en sont et... Qu'elles choisissent la vie qu'elles veulent mener et savoir exactement qui elles sont. Ça, c'est hyper important de savoir qui on est, où on est, où on va. Et ça, pour moi, c'est réussir. Parce que si on sait qui on est, ce qu'on veut et qu'on va dans la bonne direction, quelle qu'elle soit en fait, eh bien, on y arrive, on réussit la vie qu'on qu veut. Donc, souvent, ces gens-là, c'est quand ils arrivent à se dire Ok, bon, il y a eu un échec, pas de souci, mais qu'est-ce que j'ai appris de cet échec Souvent, c'est les mêmes personnes qu'on retrouve derrière la barrière du tout, tout va bien en fait. Alors vous m'excuserez parce que je bégaye un peu ce matin, il est 6h exactement. Je <rire> me suis levée ultra tôt et on est samedi parce que je suis ultra à la bourre pour enregistrer ma vidéo du samedi justement. Donc vous m'excuserez si je bégaye un peu, mais c'est parce que je suis peut-être pas tout à fait bien réveillée. Voilà, la parenthèse est, est close <rire> Donc en fin de compte, avec ce que je viens de dire, on peut comprendre ce qui nous retient, ce n'est pas l'échec lui-même, mais c'est plutôt la peur de l'échec. Et donc au lieu de vous dire « Oh là là, mais si tout se passe mal !» Eh bien dans ces cas-là, vous pourriez peut-être vous dire « Ok, et si ça se passait bien finalement ?» Donc, puisqu'on est tous un peu inconfortables avec cet échec et surtout la peur de l'échec, je voulais vous voir avec vous les, les trois points que j'utilise pour bah, surmonter cette peur de l'échec. On y va Alors, le premier point, Bon d'abord, il faut apprendre à se connaître soi-même et connaître votre relation avec la prise de risque, l'incertitude et l'échec justement. Une fois que vous avez appris à connaître cette relation, vous allez pouvoir travailler dessus pour la rendre la plus utile possible. Si vous n'aimez pas prendre de risques et si vous n'avez pas à prendre de risque parce que vous avez peur de l'échec, dans ces cas-là, quand vous avez un plan A, vous imaginez absolument à chaque fois le plan B et le plan C. Comme ça, si ça ne marche pas, bah finalement, c'est pas que ça ne marche pas. Ces plan A marche pas, je vais au plan B. » Et vous êtes finalement toujours dans une euh, poursuite d'action et non pas d'inaction bah, face à l'incertitude, l'échec, la peur, l'inconfort, etc. Donc le point numéro 2, bah, tout simplement, il faut écouter son intuition. Par exemple, avant de faire quelque chose, si vous semblez que ce n'est pas correct, que ce n'est pas juste, que ce n'est pas dans vos accords, que ce n'est pas dans vos valeurs, ou que vous avez un doute, Rien ne vous empêche de faire d'abord quelques petites vérifications, soit en faisant des prévisionnels si c'est financier, soit en faisant des recherches d'origine si vous voulez par exemple tester quelque chose. Euh, voilà, vous faites des recherches et vous aurez donc une prise de décision qui sera plus éclairée. Et ben, forcément, euh, votre intuition de départ, elle aura eu cette agrémentation, je ne sais même pas si on peut le dire, elle sera agrémentée justement de, de faits euh, concrets. En fait, il faut faire la différence entre je sens au fond de moi que ça va pas bien aller et je sens que ça va bien aller, mais j'ai quand même un petit peu peur de passer à l'action. Parce qu'en fait, on pourrait ressentir un peu la même chose, mais non, c'est pas du tout la même chose. C'est un peu comme aller à un examen euh, d'école ou ce genre de choses. Euh, soit on n'a absolument pas révisé et on a mal au bide en se disant « Ah punaise, je sais que ça va pas marcher, je vais rater, je sens bien que ça va pas aller. » Ou alors, on a hyper révisé, mais on a peur de rater, donc c'est quand même autre chose. Bah, au niveau du BID, ça va faire le même résultat. Par contre, si on analyse, on pourra se dire bon, « j'ai quand même bien révisé, j'ai quand même bien travaillé tout le long de l'année, euh, même si ce n'est pas euh, parfait, euh, non, ça va bien aller. Par contre, bah, je flippe un peu de passer l'examen et je ne sais pas quelles questions il va y avoir et ce genre de choses. » Donc, c'est exactement le même principe. Et puis, plus les années vont passer, alors je ne dis pas ça pour vous dire que vous allez vieillir, ce genre de trucs, pas du tout <rire> On est toujours jeune, tout le temps, tout le temps. Non, en fait, au fur et à mesure que les années vont passer, donc l'expérience va venir, euh, vous allez acquérir de l'expérience. et eh bien, forcément, vous allez savoir de plus en plus travailler votre intuition, la suivre plus rapidement. Donc, c'est quelque chose qui est hyper utile. Euh, tout ne doit pas toujours être rationnel à ce point. Le point numéro 3, c'est de demander de l'aide avant même d'en avoir besoin. Et c'est la partie la plus difficile, parce que c'est ce que je disais. En gagnant en expérience, on arrive donc à se connaître soi-même beaucoup plus. On arrive aussi à beaucoup plus suivre son intuition. Par contre, avec cette expérience acquise, eh bien, on finit aussi par se dire que ben, « Non, on n'a plus besoin d'aide, maintenant on sait comment faire, euh, c'est bon ». Ça suffit quoi. Finalement c'est inversement proportionnel et ça se comprend parce que euh, plus on gagne en expérience, on gagne en confiance et on a envie de paraître, alors c'est pas forcément ce mot qu'il faudrait utiliser mais on a envie de, de, de montrer le meilleur de nous-mêmes et puis qu'on est expert et qu'on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on fait. Et en fait, bah, on se trompe souvent en pensant comme ça, parce qu'en fait déjà, demander de l'aide, c'est absolument pas un signe de faiblesse, je dirais même que c'est l'inverse, c'est plutôt quelqu'un euh, d'intelligent quand on demande de l'aide, parce que ça veut dire qu'il a réussi à prendre du recul sur la situation, à l'analyser, alors qu'il est pourtant au cœur de cette situation, donc euh, non, pas du tout un signe de faiblesse. Et les gens, de manière générale, vous compris, en tout cas je l'espère, on aime aider. Donc assurez-vous tout simplement, le vrai problème c'est de demander à la bonne personne. Parce que bon, il faut quand même garder à l'esprit que les conseils d'une autre personne ne sont que ça. Des conseils d'une autre personne. Et ce n'est que son avis. Donc il va falloir aussi, une fois qu'on qu vous aura donné les conseils que vous attendez, pouvoir faire aussi la part des choses, l'analyse et voir si ça correspond à votre situation. Parce que vous êtes seul responsable des choix que vous prenez, des actions que vous mettez en place. Euh, c'est tout. Il ne faut jamais blâmer les autres pour des choix que vous avez faits. Même si on pense qu'on a été influencé ou quelque chose. Si vous vous êtes laissé influencer, vous êtes le seul responsable. Bon, je ne parle pas de cas extrêmes on va rentrer dans des truc de murder mystery et tout ça. Non, je ne parle vraiment là que d'entreprise. Okay Mais voilà, vous êtes responsable des choix que vous faites dans votre entreprise. Et si ça fonctionne pas, ce n'est pas grave, vous allez apprendre de toute façon de, de cet échec, entre guillemets. J'aime pas vraiment ce mot, hein. on n'aime pas le mot échec quand même. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait de demander de l'aide, bien deux choses. La première, demandez-vous qu'est-ce que ce serait, euh, qu'est-ce que ça ferait si c'était vous à la place de la personne à qui on demandait de l'aide. Et vous allez très vite vous rendre compte que d'un, ben, en fait, vous serez heureux d'y répondre. Alors, je parle d'une aide, hein, je parle pas euh, de travailler gratuit pendant 15 jours, hein, d'accord Non, non, je parle bien d'accompagner quelqu'un, de, de le conseiller, enfin voilà, ce dont il a besoin. Et en fait, si vous vous mettez à la place de la personne qui pourrait potentiellement vous aider, déjà, vous allez peut-être trouver une solution aussi, parce qu'est-ce que vous allez peut-être vous dire, bah, si c'était moi, je dirais ça, ça, ça, ça, ça. Et la deuxième chose, c'est que vous allez vous rendre compte que vous ne faites que demander de l'aide, donc vous allez pouvoir passer à l'action. Donc ce qu'il faut retenir avec tout ça, c'est que pas d'échec, pas d'apprentissage, pas de croissance. Facile Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça a été une vidéo plutôt courte. Enfin, vers au montage. <rire> Alors bien sûr, si vous avez aimé, on met un petit pouce. Et puis on n'oublie pas de s'abonner à la vidéo. Comme ça, vous aurez les notifications pour voir les prochaines. Et puis pour ceux que ça intéresse, ces emails gratuits dont je parlais au début, bien, il y a les liens d'inscription dans la barre d'infos en dessous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt Bye bye